Phasmophobia a récemment eu une énorme mise à jour. Cette mise à jour a permis d'équilibrer pas mal de choses et a mis en place aussi d'autres éléments. Le jour où Phasmophobia est sorti, ça a été une claque pour tout le monde. Beaucoup de gens ont apprécié le genre, on a été des milliers, des dizaines de milliers, en stream ou alors en off, à explorer le genre et à aller enquêter sur le paranormal. Phasmophobia a gagné le cœur de pas mal de joueurs et le soufflet est malheureusement un peu retombé. La critique souvent remise sur la table est la répétitivité et aussi un peu de facilité. Même si on apprécie le jeu, l'enquête, l'ambiance, la spatialisation sonore, eh bien ça tournait un peu en rond. Depuis, beaucoup de choses ont évolué avec de nouveaux fantômes, de nouvelles manières d'approcher l'enquête, mais aussi l'implémentation d'un nouvel élément, par exemple, il y a quelques temps, avec le projecteur Dots. Dans la dernière mise à jour, nous avons même un nouveau mode, le mode cauchemar où il ne suffit plus de trouver trois éléments, mais seulement deux éléments dont le troisième est caché par la créature fantomatique. Il faut donc bien garder à l'esprit que Phasmophobia continue son travail d'équilibrage, et dans les mois qui viennent, il y aura de nouvelles surprises, j'espère, j'en ai envie, parce que Phasmophobia garde une place particulière dans mon cœur. D'ailleurs, pour ceux qui sont passés à côté de l'info, j'avais monté une émission de jeu de rôle autour de Phasmophobia, je vous laisse le lien à la fin de la vidéo, et je vous laisse aussi apprécier cette partie en mode cauchemar. Là, on n'a aucun élément sur la santé mentale. Là, on ne sait pas de quoi... <rire> Cet aspect, très bien. On a un col qui est très compliqué. On a avec tout ça comme euh, fantôme, comme esprit, comme euh, créature de l'au-delà. Hmm. Donc il va falloir se reposer euh, sur la manière d'agir du fantôme. Donc on va récupérer ça. On va récupérer ça. On va récupérer ça. Voilà. Et on va tout poser à l'entrée. Et on va prendre les clés parce qu'on est quand même des professionnels. Hein. Le graphisme a changé. Le, tout le graphisme a changé du jeu. Hein. Tout a été. Euh... Tout a été modifié. Euh... Là, on est en pleine nuit noire. Tout a été. Regardez, regardez, regardez. Regardez Regardez, oh, regardez Ok. On ne sait pas où est le. Il me semble que c'est dans le garage. Non C'est pas dans le garage. Alors là, faut y aller un peu vite parce que en mode cauchemar, on est en mode cauchemar hein. en mode cauchemar on a tout qui est compliqué, oh. bon déjà, première réaction la créature agit sur, euh, sur les objets faut voir quel type de créature agit sur les objets faut qu'on allume aussi un Poltergeist ou un Oni, il me semble, agit pas mal sur les... Euh... Sur ça, hein. Nous avons quoi Ah oh oui, le... Oh non Ah, c'est là. Disjoncteur, il est là. Ok, très bien. Oni ou Poltergeist, ça agit, hein. Absolument, C'est la maison de Silverback, très bien. Ok. Ok, dehors, il fait bruit. Bah, ouais, OK. Ça s'est allumé. Là, c'est allumé aussi. C'est pas trop hein, ce qu'il y a comme euh, 17 OK, 4. On a on a du 4 hein. C'est les patates. Est-ce qu'on a du Oh, salon. OK. Non, 15. On a quoi La cuisine. Non mais non je ne, On ne mange pas par terre Ok. Très bien. Alors. La petite cage thoracique. On va essayer de poser la caméra là-bas. On est en mode cauchemar, on ne connaît pas notre santé mentale. Euh, la lampe puissante Non, j'ai pas pris la lampe puissante. Ok. On a un indice qui peut... Quel est votre âge Quel âge avez-vous Quel âge avez-vous Quel est votre âge, wesh Il joue beaucoup hein, avec les... Euh... ...l'environnement. Ok. Ok. On a un étage, hein. C'est pas... Je me suis pas facilité la vie, hein. On sait pas où est-ce qu'il est... -ce qu a... On va poser ça ici. Ok. Quel âge avez-vous Quel est votre âge Quel est votre âge, nom de Zeus on va éteindre les lumières. Pourquoi cette lumière ne veut pas... Cette lumière c'est un où Qu'elle a Voilà. Ok. On va aller voir les caméras. Il me semble... ...que... Euh... Il me semble... Voilà. On a une deuxième caméra qui peut nous aider. On a ça aussi. Il hmm. faut qu'on pose une deuxième caméra. Par où Je poserais bien la deuxième caméra. Plus par la gauche, là. Qui pointe vers le salon. Sachant qu'il peut être à l'étage. Il peut être à l'étage. Et qu'il a été avéré qu'il passe à l'entrée. C'est le Chuckles. C'est le dernier. Alors, en théorie, les gens sont morts. Donc, les flics euh, qui viennent. Euh, parce qu'ils trouvent ça un peu bizarre, euh, je pense que. Hein, je pense qu'il a de quoi trouver ça un peu bizarre. Ça dépend. Il fait du gâteau. Avec euh, peut-être euh, ceux qui restent. Euh de mon corps. Oh mmh. On va faire ça ici. On va poser ça. On va le mettre là. Non Non. Ok. Voilà. On va mettre ça là. On a posé tout ce qu'on devait là. On peut aller enquêter. Vérifie s'il y a des chambres. <rire> Je vous avais dit que l'histoire était marquante. Euh, appareil photo. Ça nous oblige d'en passer par là. voyez hein? mm -hmm. mm -hmm. ouais, quelque chose. Là où il y a du. De l'EMF, ça veut dire que il passe dans le coin. Il y a de l'agitation. Hmm. Il va falloir qu'on explore le reste de la maison. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je suis bien tenté de poser la deuxième caméra la deuxième caméra dans le sens opposé. Dans le couloir. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être dans le couloir. Q à Q, les deux, les deux caméras. C'est-à-dire que ça, ça braque ici. Et la deuxième caméra, elle braque l'arrière. Comme ça, on couvre un champ des... Oh Alors <rire> Très bien. J'y étais pas, ça c'est la bonne nouvelle. J'y étais pas, très bien. Alors Ah. Euh... Sûr J'ai pas vu. Hein. Et si, si, il est passé par là. Il est passé par là. Et en plus, ça a l'air d'être un enfant, tu vois. Crucifie bougie celle Crucifie bougie celle Ok. N'hésitez pas à clipper, hein. Ok. Oh. Bon, on va mettre le deuxième là. Très bien, je pense qu'on va poser, euh, déjà je vais faire un truc, genre récupérer la lampe, <rire> tu vois, je vais faire ça. Euh... Je crois que je vais aller prendre des médocs, je crois que je vais aller prendre des médocs. Hmm faire ça. C'est une bonne idée, si sort de Médoc. crucifie. On a tout récupéré, là. Ok. Alors du <rire> Merci de croire en moi. Merci beaucoup. Là, on a vu des, des mouvements, en fait, tout à l'heure. C'était ici. Donc, possible qu'il soit par là. Oh non. Il a éteint... <rire> Très bien. Bon ben voilà. <rire> Super. Super Ça c'est l'autre entrée. Dans l'autre sens, on récupère celle-là. Ok. Bon. On va lâcher notre crucifix. On va récupérer cette lampe. On va voir s'il y a des. Euh... Hmm. On va voir. Non, j'ai plus de place là. Non, ok. Pareil photo. Vous voyez ça là. On va récupérer ça. Alors, est-ce qu'on on va pas plutôt récupérer. Vous avez entendu ou pas Ok. Il a bougé, hein. C'est le ventilo <rire> Ok, okay. C'est... Ah, c'était peut-être le... Ah, c'était la Spirit Box Ah Quel est votre âge quel âge avez-vous Quel âge avez-vous oh. Ok. <rire> <rire> <rire> J'ai posé l'appareil photo. Alors, maintenant, faux. Euh, Spectre fantôme ou Yodai Yokai. Ah, je pense à un Yokai, hein Pourquoi tu sors Tu as peur Totalement. Yokai Spectre ou fantôme Spectre, c'est qui ne marche pas dans le sel. Il me semble que... Oh, attendez. Est-ce que le spectre laisse des traces dans du sel On a spectre EMF5. Mais la dernière preuve, on l'a pas, de toute façon. Spectre ne touche presque jamais le sol. On ne peut pas... Ouais, On peut par conséquent pas voir leurs traces de pas. Ils ont une réaction toxique au sel comme beaucoup de gamers sur Fortnite, finalement. Spectre, fantôme. Empreinte digitale. On ne peut pas avoir l'info. Regarder un fantôme fera baisser votre santé mentale relativement rapidement. Prendre un fantôme, mon fantôme fera disparaître. On sait pas. Yokai. Parler près d'un yokai risque de l'énerver augmentera ses chances d'attaquer. Lors d'une chasse, on n'entendra pas les voix proches de lui. C'était banal, attiré par les voix humaines. Ok. Ok. Comment fait-on Ok. DBD, pas du tout. Spectre fantôme. Spectre fantôme. Qu'est-ce que vous collez De quel type êtes-vous Ça serait parfait, c'est très bien. Partir en chasse. Oh, non, je sais pas, je sais pas, je sais pas, pas. Méga, méga chaud. Hein? Il laisse pas des traces de pas. Hein? On va reprendre un autre médoc. On va reprendre un autre médoc. Va raconter l'histoire de ta vie. <rire> Alors, quand j'étais petit, je mangeais des cafards. Ils étaient pas tous d'accord. Euh... Ok. Ok, d'accord. On a pris. On a trois. Hein. Franchement, on a un bon prisme. On a un bon prisme. On peut pas avoir une info complète, de toute façon. Alors, va, ça va peut-être l'énerver hein, si on parle de. Si on parle de, de, de notre vie, là. Hein. Ok. Ah, on peut peut-être appeler son nom. Hein. On peut rayer le spectre vu qu'il a marché dans la ta... ben, Je me pose la question est-ce que le spectre marque le sel Vraie question. Parce que des fois, il y a des, des choses un peu paradoxales comme ça. Hein. Non, il laisse pas de traces. Vous avez une... C'est une info-chat. C'est une info-chat. Nope, quoi. J'aimais jouer au jeu. Ah là. Très bien. <rire> Ça m'aide. Ah, parfait. parfait. Regardez, le spectre. C'est également le seul fantôme connu. À pouvoir voler et parfois passer à travers les murs. Oh. Ne touche presque jamais le sol. On ne peut par conséquent pas voir leurs traces de pas. Ils ont une réaction toxique au sel. Mais ça veut dire qu'ils marquent le sel C'est catégorique, je ne sais pas. J'ai déjà fait tomber du sel par terre. Ah, du coup l'info est bien. Entité. Euh, celle Vue d'ensemble, orbe, ok. Planche Ouija, ok. Preuve. Écriture fantomatique, présence fantôme, guide de survie. Survie, survie, euh, tu sais quoi, on... Hein Est-ce qu'on s'avancerait pas un peu trop Faites marcher. hein, uh, hein. Uh, uh. Tu peux pas voir les traces de pas. C'est ton livre qui le dit. Oui, mais... Moi, je sens le coup venir, parce que... C'est pas une trace de pas. La trace de sel. Hein. Tu vois C'est ça. Marque dans le sel, c'est différent des traces de pas. Absolument. Ok. Euh... Nous avons Force Les spectres ne touchent presque jamais le sol Par conséquent, on peut avoir la trace de pas Les spectres ont une réaction Toxicocèle Fantôme Regardez un fantôme Enfin, on ben votre santé mentale Mais on n'a pas d'élément de santé mentale Yokai Parlez prénom... Ça fait euh, bim bam boum hein, dans la lumière. Est-ce que ça t'énerve yokai si je parle comme ça Or ce qu'on peut faire c'est aller chercher euh, son nom. Hein. On peut aller chercher son nom. yokai ça se tient par rapport à la parole qui l'énerve. Ça a clignoté. Voir les traces de pas. Alors, son nom. Carole Garcia. J'ai peur d'appeler Carole et qu'elle me donne un de, de pieux dans la tête. Là. Carole Garcia. Voilà. Quel est votre âge? Quel âge avez-vous? Carole Garcia. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous, Carole Garcia? Carole Garcia. Pain au chocolat ou chocolatine? Carole Garcia, non ça va me... Je le sens mal, je le sens mal. Ça un grincé. mais oui, mais c'est... Ce sont mes deux fesses qui euh, sont en train de produire de l'huile. Du coup j'hésite, là pour le coup je suis pas méga, voilà. Je suis pas méga rassuré. Ah on va aller voir, attendez, est-ce qu'on a empêché une chasse Non, on n'a pas, pas empêché une chasse avec le crucifié. Il faut oser. On va oser avec une... Euh, un peu plus de... Hein Voilà, on va oser avec ça. Hein? Osons les mots. Osons. Pam, pam, ba, Ouais. Non, ouais. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Ou bon alors il faut prendre ça uniquement dans le camion. Je peux pas. Je peux pas les prendre. Oh je suis fou là. Mais je suis full quoi Non, je pense pas, ça n'a jamais. Euh, ça a jamais empêché que.. Que je les prenne si je suis full. Ok. Ça n'a jamais empêché. Non oh. Carole Garcia. Carole Garcia. Ah, Je pense... Qu'est-ce qu'on peut coller Franchement... Ça... C'est le céline Au sale, ok. Spectre. Moi, ouais, moi aussi le UK il me Pas que, pas que. Carl n'est pas très gentil, je suis d'accord. Orbe. En mode cauchemar on a un élément qui, qui n'existe pas. Hein. Oui j'en ai, ouais. c'est bon. suis vraiment juste euh, fugace, quasiment que dalle. Alors... Regardez. C'est plus là, hein. On peut aller éteindre. Juste pour voir. Je peux pas en prendre. C'est ouf ça hein spect laissera des traces dans le sel. Il ne laissera pas de traces de pas aux UV. Je suis d'accord. Moi je ouais. Je suis quand même pour call. Euh... Et tout est éteint là, hein, je rêve pas. Non, pas tout. Carole Garcia Ouais. Bon. Ah, vous laissez voter ça... Ouais... Mmh, mmh, mmh. Alors... Votez! À votre avis. À votre avis. <rire> bon mal, le fantôme est sorti. Euh, du coup, il y a plus de fantôme. <rire> C'est-tu foutu? Carole! Carole! Ça colle le yukai quand même, hein Sacré colle Alors, alors, alors, non, on a quand même de la très grande majorité de... de call en mode... Euh... Yokai Ouais, il y a quand même... C'est quoi c'était clair S'énerve quand tu parles. Mais il aurait dû t'attaquer plusieurs fois quand tu parlais dans le salon. Oui mais j'avais. Il m'a pas attaqué, sinon euh, Je sais pas, il y aurait le crucifix qui aurait fait bi Un truc comme ça. Allez, on va coller le yokai. Le yokai Hein, les orbes, quoi. Le yukai. Mais de toute façon, on n'a pas de troisième indice. On en a pas. On n'a pas euh, de troisième indice. En revanche, ce qu'on a, c'est euh, quelqu'un qui s'énerve dès qu'on approche et dès qu'on discute. C'est un peu finalement vous, trois fois par semaine, j'ai envie de dire. Alors, alors, alors... Allez. Il fait quoi le fantôme Il fait mal. Euh. euh voilà. Lors d'une chasse, le Kai ne que les voix proches de lui. Ouais. Dommage. Ouais. Je sais pas pourquoi, je sens spectre. Ce que je vous propose. Je vous propose la chose suivante. Je vote Yokai. Je suis euh, les enquêteurs de l'extrême qui sont dans le chat. Donc on vote qui ont voté Yokai. Donc je vais inscrire Yokai. Je colle personnellement Spectre, mais je pense au fond de moi qu'on a tous les deux tort et que c'est fantôme. Ce qui signifie que si c'est si, Yokai, je vous soutiendrai et je vous ai soutenu. Donc j'avais raison, si c'est Spectre, mon premier call était tout à fait juste, et si c'était fantôme, au fond de moi, j'avais la vérité. Go. C'est... Ouais, c'est ça. Honnête. Honnête. Ah, c'était moi. Bon. <rire> yes Yes Yes J'avais raison de vous soutenir J'avais tellement raison J'avais, j'ai toujours cru en vous. C'est tellement génial. Notre première enquête résolue en mode cauchemar Oh, yes On est les boss J'ai toujours cru en vous. C'est... <rire>